Salut tout le monde, ici Sofiane, j'espère que vous allez bien. Bon, petit retour euh, de ce mois de juin sur les jeux que j'ai achetés euh, en dehors des soldes. Bon, ça, je trouvé des petits trucs hein, sympas pour les soldes. même euh, d'ailleurs à deuxième des marques. J'en ferai une autre vidéo. Euh, donc voilà, moi j'ai trouvé quelques jeux en occasion, dans des boutiques d'occasion. Alors, euh, j'ai vraiment la flemme méga de faire des brocantes, c'est pas évident, j'ai la flemme de ouf. Euh. En plus, le problème, c'est que. Que j'ai cumulé tellement de jeux, j'ai cumulé tellement de trucs, il faut que faut que je fasse un, un tri de tout ce que j'ai. Et là, ça, c'est par contre, c'est pas évident. Donc, il faut que je voie euh, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas. Je dois avoir des doublons et tout. Il faudrait que je trie et après que je continue à faire les brocantes. Mais... Ce n'est pas évident. Bon, depuis la dernière fois, ce qui a changé en moi, c'est surtout les cheveux. Je les ai coupés. Aujourd'hui, d'ailleurs, aujourd'hui, ce dimanche-là. Mais voilà, ouais, bon, bref, on va passer aux petites choses que j'ai trouvées, aux petits jeux. Alors j'ai fait essentiellement du Carrefour Occasion et du Leclerc Occasion. J'ai fait aussi un Easy Cash, là vite fait. Sinon c'est tout. J'ai pas fait d'autres caches, d'autres boutiques. Euh, je n'ai pas fait aussi de Vinted. Enfin voilà quoi, forcément j'ai vraiment pas le temps. Le Leclerc Occasion que j'ai fait et Carrefour, c'est ce que j'ai fait en même temps que les solds. Donc je vais profiter pour y aller et voir en même temps. Donc voilà, alors les jeux que j'ai rentrés, je vais commencer par la Xbox première génération. J'ai rentré deux jeux sur Xbox première génération. J'ai rentré le premier Yager à euros. j'ai trouvé. Celui-ci, il est complet, notice, CD. Et je crois que le CD, il va en bon état, très bon état même. Donc 2€ Yager. Je pense qu'il doit... Franchement, ce n'est pas le genre de jeu qui m'attire. Je pense qu'il ne doit pas être terrible, mais bon. À euros, je l'avais pas et ça ne se refuse pas. Ensuite, le deuxième jeu qui est chopé, c'est Paria. Lui, j'ai chopé à euro, Le cœur d'occasion. Mais celui-là, je crois que j'ai chopé... Je euh... me demande si c'est pas vers le Havre. Je ne sais même plus. Quand je suis en déplacement professionnel, je ne sais plus. Donc celui-ci aussi, est complet. 1€. Euro pour le cœur d'occasion. Il est en très, très bon état. Donc, je suis content. Magnifique. Voilà, 1€. Je n'ai pas chopé grand-chose, les gars. Donc la vidéo, je pense qu'elle va être un peu courte. Ensuite euh, sur Xbox 3.6, j'ai chopé euh, le Xbox Live Arcade. Alors celui-ci, euh, je l'ai chopé à 1€. Mais il n'est pas complet. Alors, enfin il n'est pas complet. ici. Si, je pense que sur ces jeux-là, parce que c'est la première fois que je le vois, il n'y a jamais eu de notice. Je l'ai vu dans plusieurs endroits et je crois qu'il n'y a pas de notice avec. Je crois que c'est normal que ce soit sans notice. Donc euh, pour ceux qui l'ont s'ils peuvent nous dire s'ils l'ont avec notice ou pas. J'ai chopé j'ai chopé un Cache express et je l'ai chopé un bal. Donc un bal. Par contre, il est très légèrement rayé. Mais bon, un bal, ouais, ça va, c'est vraiment très très léger. Donc voilà. Il y a un volet qui se ferme. Je ne sais pas si vous, si vous entendez, mais il y a un volet qui se ferme énormément. Le bruit. Je ne suis pas sûr que vous l'entendez. Donc, tant mieux si vous l'entendez pas. Donc voilà, le Xbox Live Arcade euh, compilation disque. Il regroupe 5 jeux. Plus de 5 jeux. Il je chopé pas un, un euro. Donc voilà, content depuis le temps que je le cherchais, celui-là, à petit prix, parce que tu trouves facilement, mais généralement, je trouve à 4, 5 euros, là, je ne sais pas, 1 euro, donc ça me convient. Ensuite, Lost Planet 3, complet. Celui-ci, j'ai eu à Leclerc d'occasion. à saint un prix, les Hellbuff, je ne sais même pas c'est où ça. Je ne sais même plus où c'est où les c'est où ça Ah, ça doit être en Normandie, je pense. Un truc comme ça, ouais. Ouais, ça doit être ça. Donc celui-ci, j'ai chopé à 2,50€. Il y a le CD, donc c'est normal. Je crois qu'il est en bon état. Et il y a une notice qui est vraiment très, très, très fine. Elle doit faire 4 pages à peine. Donc voilà, et le CD, il est en état comment Je crois qu'il est en bon état quand même. Il y a 2,50€, mais je crois qu'il est en bon état. Ouais, ouais, on est en bon état. Donc 2,50€, le Lost Planet 3. J'avais le 2. Je crois que j'avais le 1 aussi, je ne suis pas sûr. Mais voilà, je suis quand même content. Donc 2,50€, l'ospillet 3, le cœur occasion. Ensuite, toujours le cœur d'occasion, il y a un le cœur d'occasion qui a ouvert dans 77, à nouveau, à damart c'est un truc comme ça, je crois, la ville. Et je me suis dit, je vais faire un tour, j'ai trouvé trois jeux. Alors, le premier, c'est Watchdog édition complète. J'avais le normal, mais pas édition complète. Donc, je suis quand même content à 3 euros. Celui-ci comprend une petite notice. Donc, c'est rare sur le ps 4. Je suis quand même content. Ainsi que, bien évidemment, le CD. le euh, le plutôt. Est-ce que celui-ci est en bon état ou pas Je m'en rappelle plus. Ouais, il y a des micro-rayures, mais rien de grave. Vraiment, des, des micro-micro-rayures. Donc, celui-ci, j'ai chopé à... Euh, 3 euros. Bah, par contre, j'ai pas vu ma boîte, elle est abîmée en dessous. Elle est cassée. Elle est cassée. Bon, tant pis. C'est pas grave. Et ensuite, le leclerc de cazon J'ai chopé deux jeux. J'ai chopé le premier. Euh, Donald à euh, coût attack. Donald euh, Disney Donald euh, attaque J'ai mis arriver comme ça. Soit j'ai chopé à 4 euros. Il est complet. Notice. Franchement, je trouve que c'est vraiment une œuvre d'art, les jeux les jeux PlayStation. Hein. Je kiffais les notices et tout. Ça, je suis vraiment très nostalgique à ça. Les CD noirs et les... Euh, non, il est en très bon état, il y a 2-3 traces de doigts, mais c'est en très bon état. Donc celui-ci, je suis content de le choper à 4 euros. Content. Ensuite, il chopait chopé euh, Astérix à 4,80, donc on va on dire 5 euros. Euh, le seul problème, c'est que la boîte, est fissurée devant. Mais bon, c'est pas très grave. Celui-ci, il est complet. Euh, notice. Notice et CD en bon état. Donc voilà, 4 euros. 4,80 euros, plutôt. 4,80 euros. Donc voilà. J'ai chopé exactement tout ça. Ce n'est pas une rentrée de ouf. On a connu mieux, beaucoup mieux. Mais pff, voilà, quoi. J'ai pas trop le temps de faire plusieurs boutiques. Je suis extrêmement chargé. Euh, j'ai énormément de travail euh, dans ma vie professionnelle. Donc voilà, pour l'instant, j'ai mis un peu de côté. Il et... faut que je m'y remette. J'espère m'y remettre à... durant cet été ou après mes vacances en juillet. Donc voilà, j'ai chopé tout ça. Il y a combien de jeux 3, 4, 5, 6, 7, 7 jeux. 7 jeux, je sais pas. Je dois avoir au total pour, pour peut-être 20 euros, je pense. Ouais, probablement 20 euros. Peut-être même pas 20 euros, même pas. Donc, je veux dire 2, 3, euh, 4, 5, 6, 6, 50. Euh, 6,50 plus 3, ça fait 9,50. Plus 4, ça fait... Euh, c'est 14,50. Non, 13,50 plutôt. 13,50 plus 5. Ouais, plus 5, 13,50 plus 5, ça fait 18,50, 18, on va dire 18,30, euh, 18, puisque le jeu coûte 84,80. Donc 18,30, tout ça, donc c'est jeu bon, ça va, c'est pas... Ça, c'est quand même correct. Bon, voilà. Mais euh, j'ai chopé pas mal de gens en solde, que vous avez vu dans la première vidéo et dans la vidéo précédente plutôt. Et j'ai chopé d'autres gens en solde que je n'ai pas encore publié, que j'ai publié. Donc ça va, c'était sympa. C'est sympa, mais ça m'a coûté pas mal d'argent. Mais bon. Voilà, alors j'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. J'espère à bientôt. Ciao, bye tout le monde.